Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Alors aujourd'hui, petite vidéo sur un frelon asiatique. Je suis chez une cliente qui s'est fait piquer sur la main, en taillant ça et il y avait un nid de frelon asiatique. Donc je vais vous montrer ça, on va, poser ça là. On va y aller discrètement. Allez, je vais vous montrer ça, vous voyez la poubelle ici, vous voyez la petite poubelle là, en fait le nid de frelon asiatique il est dans cet arbuste. Donc elle vient jeter ses, ses déchets dans la poubelle et s'est dit bon mais l'arbuste il prend de la place je vais le couper un petit peu et donc il y a un petit nid de frelons alors je ne sais pas si vous allez bien le voir sur la caméra je ne vais pas m'approcher parce que j'ai pas encore la tenue mais il est juste là on va essayer de s'approcher un peu Donc vous voyez, le nid a été un peu cassé puisqu'elle a taillé avec un tailleur et donc elle a fait un peu tomber et elle s'est fait piquer juste une petite piqûre sur le pouce Bon, cette dame résiste bien à la piqûre donc pas mieux, elle n'a pas eu d'effet de, secondaire donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'habiller et je vais traiter ça C'est parti pour le combat Allez, on va aller regarder ça Vous voyez la petite poubelle, vous êtes là en train de jeter vos déchets et vous, avez, vous passez là pour sortir Qu'est-ce qu'on voit Le nid de frelons reste un endroit assez dangereux donc la dame a taillé la haie et bon elle a eu quand même un peu de chance donc j'ai l'impression que le nid est détaché donc on va voir si on peut le récupérer non. il est accroché encore Alors, vous voyez ça sort de suite hein. vous voyez ils ont, ils ont fait une forme bizarre ils ont quand même essayé de le réparer Là, Donc, de suite, ben, vous voyez, des attaques. Alors, là, il y a une énorme attaque. Énorme, énorme, énorme. Bon, on va enlever la recette. Voilà. Vous voyez quand même, très très très dans le... très très très, très dangereux. il se cache n'importe où, à des endroits très dangereux donc, je me répète c'est vrai, c'est très, très très très attention pour vous l'amuser, pour vous les traiter je vais l'aider, la vidéo est terminée vous voyez, ensuite, on fait 2-3 minutes que traiter. le traite j'ai quand même encore des canaux qui me tournent dessus donc ça reste très dangereux, le faire